Nous en sommes donc à la période des questions. Le député de Prince Edward Hastings. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Selon Mike Roway de Radio-Canada, central la centrale plutôt gorway a, for a coûté 105 millions de dollars plus, ce montant dépasse son budget. Mais malheureusement, nous n'avons pas accès aux renseignements portant sur le coût de cette centrale. Combien d'argent a été remboursé au gouvernement et combien d'argent est-ce que Gorway conservera et comment est-ce que le gouvernement évitera une telle situation à l'avenir? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci. Je voudrais remercier le ministre d'avoir soulevé cette question. C'est une question très importante. Aucune société ne devrait jamais abuser les pratiques gouvernementales. Les CRI ont, fait, ont déterminé que cette situation s'est produite. Une enquête a été effectuée. La majorité du, du montant a été remboursée. Une, une amende de 10 millions de dollars a été faite. Et donc, cette amende a été rendue publique. La CRI a pris des mesures visant à interdire ce genre de situation. Et donc, cette situation ne va jamais se produire à nouveau. Complémentaire. Je remercie le député d'en face, le ministre, sa réponse. Monsieur le Président, le gouvernement a nommé un panel d'experts en matière de renouvellement du marché, et c'est qui le président de ce comité C'est l'un des cadres supérieurs de Gowerway Power. Le coût de la centrale Gowerway était plus élevé comparativement à toute autre centrale en Ontario. Son prix initial était le double de la centrale la plus coûteuse de la province, mais le gouvernement n'a jamais demandé des états financiers et a étudié les états financiers lorsqu'il était trop tard. Ce n'est pas une question de pizza. Ce sont des clients du réseau d'électricité et leurs factures d'électricité. L'abus se poursuit. Le ministre ce qu'il fera en sorte que Gorway rembourse les contribuables. Le ministre. Monsieur le Président, je ne vais pas défendre les gestes de Gorway, on les a rattrapés. Il y a eu une amende de 10 millions de dollars, cette société a effectué un remaniement, le, le PDG a démissionné et donc il n'est plus président de ce groupe de travail. On ne peut pas justifier une telle démarche de la part d'une telle société. Je suis heureux que la Syrie a découvert ce problème et a entamé une étude approfondie de la situation pour garantir un recouvrement des coûts et pour mettre à l'amende cette société complémentaire finale. Le gouvernement en a été avisé en 2012, mais la situation a continué jusqu'en 2015. Nous en sommes au courant en raison du rapport de la CEO. C'est comme le fantôme des scandales du passé. Voici un autre scandale des centrales au gaz dans la région de Peel, qui coûte aux clients du réseau d'électricité plus d'une centaine de millions de dollars. Un cadre supérieur de Galway a dit le suivant. Maintenant, un ruban... Euh, c'est déjà le temps des fêtes. Le gouvernement a été averti en 2009 que ces programmes pourraient être abusés. Le gouvernement n'a rien fait. Si le ministre n'a pas l'intention de demander à Gorway de rembourser cet argent, présentera-t-il ses excuses pour l'incompétence d'un gouvernement qui n'a pas défendu les intérêts des clients du réseau d'électricité à l'Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, de temps en temps, que ce soit une entité du secteur privé, une, sec une entité du secteur parapublic euh, ou une entité gouvernementale, parfois les gens euh, adoptent des pratiques euh, peu scrupuleuses. C'est important donc de poursuivre en justice ces personnes. Dans ce cas-ci, il y a eu une amende de, de 10 millions de dollars. La majorité des coûts ont été Recouvert. C'est important d'étudier le système et c'est ça ce qu'a fait la CRI pour que cette situation ne se reproduise jamais. Il y aura aussi un remaniement, c'est-à-dire le système de renouvellement du marché, qui s'attaque au potentiel de voir une telle situation à l'avenir. C'est tout à fait dommage, mais ce qui est important, c'est que le gouvernement a réagi de manière appropriée. Nouvelle question, la députée de Limpiad-Carlton. Cette question s'adresse au ministre de la Santé. Je voudrais poser une question portant sur la garantie aux gens et son investissement d'1,9 milliard de dollars. C'est très important, malgré les chahuts du gouvernement libéral. C'est non seulement l'investissement le plus important dans l'histoire provinciale, mais. Il créera une stratégie globa globale en matière de santé mentale. Donc nous avons besoin d'un investissement historique. Les libéraux investiront-ils 1,9 milliard de dollars dans les services de santé mentale? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, j'apprécie tout à fait la question. Je suis très fier des progrès réalisés dans cette province. Tous les trois partis... On demandait à ce que la stigmatisation soit éliminée, mais c'est important de comprendre la manière dont les ontariennes tireront profit de notre stratégie. Les conservateurs ont offert 191 millions de dollars par an au cours de la prochaine décennie. En tant que province, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir de meilleurs objectifs. Nous sommes en mesure de renouveler le système, de faire passer les temps d'attente et d'offrir davantage de services à ceux et celles qui sont dans le besoin. Et nous pouvons préciser qu'en Ontario, il n'existe aucune santé sans la santé mentale. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a augmenté ses investissements dans la santé mentale à chaque année. Complémentaire, 1,9 milliard de dollars améliorera le réseau de la santé mentale de manière importante. Vous n'avez pas pris de, de tel engagement. Notre plan réalisera des investissements ciblés pour services pour jeunes et pour enfants. Les temps d'attente de 18 mois sont inadmissibles. Ce plan vise à faire baisser ces temps d'attente. Nous investirons dans les services de santé mentale aux collèges et aux universités de la province. Monsieur le Président, nous pourrions tous appuyer ce plan. Le gouvernement peut-il expliquer pourquoi il a refusé d'adopter notre plan d'1,9 milliard de dollars en matière de santé mentale? Le ministre de la Santé. Voici pourquoi. Je suis heureux que le parti d'en face a parlé de son investissement d'1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Mais ce n'est pas un investissement historique. Au contraire... L'équipe libérale a investi 10 milliards de dollars de plus dans les services de santé mentale au cours de la dernière décennie. 10 milliards de dollars, ce n'est pas 1,9 milliard de dollars. Et Monsieur le Président, c'est un investissement historique. Aujourd'hui, je vous dis qu'un gouvernement libéral investira plus d'un virgule neuf milliard de dollars. Vous pouvez vous asseoir. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Ce n'est pas une personne qui s'est retrouvée aux urgences en raison d'une crise de santé mentale. Mais soyons clairs, nous parlons d'un 1,9 milliard de dollars de financement supplémentaire. C'est un ajout historique. Voici ce que ferait cet investissement il améliorerait les soutiens offerts aux élèves et aux étudiants. Nous investirons dans des programmes de prévention de suicide. Nous créerons des programmes pour euh, la population autochtone en mettant en place une équipe euh, spécialisée quant aux besoins des Premières Nations. Et nous euh, augmenterons le budget des établissements psychiatriques de la province. Je vais vous poser la question encore une fois. Donc Vous ne devrez pas vous manquer de cette question. Arrêtez de parler de l'avenir. Le gouvernement libéral... Arrêtez la pendule. La députée de Napier-Carlton à l'ordre. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je salue l'engagement de la députée d'en face en matière de santé mentale. Je salue l'engagement du Parti conservateur à cet effet. Nous comprenons tous l'importance de cette question. Le grand public doit comprendre que l'engagement de ce parti n'est pas historique. En employant la même méthodologie, notre financement au cours de la prochaine décennie totalise 10 milliards de dollars de plus investis. L'engagement de ce parti pour la prochaine décennie réduirait de manière importante les augmentations. Il n'y aurait qu'une augmentation de 1,9 milliard de dollars. Nous n'allons pas prendre cet engagement. Je ne vais pas soutenir leur plan. Aujourd'hui, je m'engage à ce qu'un gouvernement libéral, investira plus de 1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, juste comme nous avons investi 10 milliards de dollars de plus au cours de la dernière décennie. Arrêtez la pendule. Passez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà fait par le passé, je voudrais vous dire que nous en sommes aux avertissements. Nouvelle question, le député de Thomas K. À la Première ministre suppléante ce matin, il s'est avéré qu'une centrale privée de gaz naturel abusait le système libéral quant aux contrats énergétiques. Au cours de trois ans, cette société a coûté aux familles et aux entreprises ontariennes environ une centaine de millions de dollars. La CEO a qualifié cette situation d'inappropriée. C'est 100 millions de dollars payés par les honnêtes travailleurs de la province. Que fait-il le gouvernement pour rembourser ces familles le Ministre du développement économique et de la croissance. J'apprécie la question du député. Parfois, c'est difficile de faire partie du troisième parti. C'est important de prêter attention à ce genre de situation. C'est impossible de justifier ces gestes de la part de cette société. Nous devrions être au courant de ce qui s'est produit et nous devrions prévoir les mesures appropriées pour rembourser les contribuables. La Syrie a mené une quête et a mis en place une amende de 10 millions de dollars. Nous avons pris des mesures pour empêcher ce genre de contournement. Il y a un remaniement important qui, qui est en cours, qui s'appelle renouvellement du marché, qui s'attaquera à ce genre de situation. Question complémentaire. L'enquête de la CIO nous indique que la majorité du montant vient du programme de garantie des coûts de production d'électricité. Cette centrale privée a contourné le programme et ces gestes étaient tout à fait évidents. Le vol des contribuables devrait entraîner des, des retombées importantes. Les gens ont déjà du mal à payer leurs factures d'électricité. Comment est-ce que nous allons rembourser les familles pour ce, ce montant de, de 100 millions de dollars qui a été payé par le gouvernement pour cette centrale privée? Je suis tout à fait d'accord. Toute société qui contourne les... Pratique gouvernementales devrait faire face à des sanctions importantes. Dans ce cas-ci, il y a eu une amende de 10 millions de dollars en réponse à sa question. Les coûts ont été recouverts, donc les contribuables ont été remboursés. La Syrie a effectué une enquête. L'enquête a pris du temps parce que c'est un dossier très complexe. L'amende a été rendue publique sur la page Web de la C.E.O., des mesures ont été mises en place pour prévenir cette situation à l'avenir. Le député a tout à fait raison. Il devrait être en être préoccupé. Nous en sommes aussi. C'est un geste tout à fait inapproprié. Il me semble que la série a répondu de manière appropriée. Cette information a été rendue publique ce matin et il a été clair que Radio-Canada a trouvé l'information il y a plus d'un an. Ce 100 millions, c'est une fraude importante. Et la population est la victime. Pourquoi le gouvernement, ce gouvernement libéral a tenu au secret cette annonce alors qu'elle fait des commentaires publics pour ses euh, bonnes décisions? Monsieur le Président, le, mot, le montant récovert comprend la, la majorité du montant perdu, plus une sanction disciplinaire de 10 millions de dollars en surface. Il semble que justice a été rendue et on ne peut pas défendre les actions de cette entreprise. Et les contribuables ont été remboursés pour les fonds investis. C'est l'élément le plus essentiel. Nous voulons nous assurer que cette entreprise paie le prix. Et, COP et que cela ne survienne pas à nouveau. Nous assurons, nous voulons nous assurer que la Sierra intervienne pour qu'il n'y ait plus d'histoire de contournement de cette façon. Et il y a également une restructuration du système. Merci. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les centrales au gaz qui contournent le système à la hauteur de 100 millions, alors que le gouvernement libéral tient secret, secrète l'information, alors qu'ils veulent également avoir des compteurs prépayés pour contourner le problème de déconnexion en hiver. On sait très bien que le gouvernement peut demander à Hydro One de faire des choses dans l'intérêt des libéraux, quand est-ce que le gouvernement va faire quelque chose dans l'intérêt de la province et arrêter l'installation de compteurs prépayés. Le ministre du Développement économique, parfois, le gouvernement, lorsqu'ils apprennent de nouveaux mots, ils essaient de démoniser et ils essaient de comprendre que... Les compteurs prépayés, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la population. La réalité est la suivante. Le ministre a été très clair dans sa déclaration. Personne ne sera forcé d'avoir ou de se faire installer un compteur prépayé. Il y a des personnes, pour des raisons de budget, souhaitent avoir leur facture prépayée. C'est une option à l'intention des consommateurs. Il n'y a rien de démon là-dedans. Il n'y a rien de non transparent dans cette position. Intervention du Président. Veuillez conclure. Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates veulent, ne veulent pas ce genre d'option pour les consommateurs complémentaires. Soyez clairs et prépaillés ne sera pas l'avantage des Ontariens les plus vulnérables. Ils retire l'option pour avoir euh, des mensualités et les forces à prévisionner les euh, compteurs pour manger et se chauffer. Le gouvernement décide de, de dire Hydro One lorsque c'est dans leur intérêt. Mais pourquoi Il ne font rien ils ne demandent rien à Hydro One lorsque c'est dans l'intérêt des consommateurs. C'est faux. Aucun consommateur résidentiel ne se fera couper, peu importe le compteur prépayé. Ils essaient de démoniser ce concept de compteur prépayé. Il y a plusieurs situations. Parfois, c'est un problème budgétaire. Les consommateurs préfèrent avoir cette option pour ne pas prendre du retard dans leur paiement, comme s'ils ont une commission pour s'assurer qu'il y a... Ils peuvent... Parfois, les personnes paient à l'avance leurs taxes et cela les aide pour leur budget. C'est un choix pour les consommateurs. Ils doivent choisir. Personne ne fera forcer de le faire. Il n'y a rien de mal. Cela n'affecte pas les plus vulnérables. Cela n'offre qu'une option finalement à ces personnes complémentaire finale. Le gouvernement libéral et sa défense des consommateurs, pardon, des compteurs prépayés, ça dépasse l'entendement. Et, et cette fraude, les jours, tous les jours, les familles écopent à cause de la privatisation. Pourquoi le gouvernement? Essaie de défendre le réseau électrique privé qui ne fonctionne pas dans l'intérêt, dans le meilleur intérêt des familles d'Ontario. Merci de la question. On n'en parlerait pas de cet enjeu. Je, je ne sais pas trop ce dont parle le député. Si, si cela n'avait pas été détecté, la CRI n'aurait pas lancé une enquête. Si l'affaire n'avait pas été détectée, la CIRE n'aurait pas, pas récupéré l'ensemble des investissements de la province. Et la CRE n'aurait pas demandé une amende de 10 millions. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Pourquoi est-ce qu'on en parle si cela n'avait pas été détecté? Nouvelle question. Député de Népessigne. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a une certitude à Queens Park. Ce gouvernement libéral n'a pas tenu aucune promesse en matière d'assurance auto. En 2013, pour sauver leur gouvernement minoritaire, ils ont fait des promesses de couper le taux d'assurance de 15 avant 15 ans. Quatre ans plus tard, ils n'ont même pas atteint... Niveau média, parce qu'il n'y avait pas de plan pour y parvenir. Comme la première ministre l'a dit, c'était une vision. Les et les et finalement, les euh, libéraux se tournent vers la garantie des consommateurs. Et finalement, euh, ils lisent notre programme, puis ils pourquoi, finalement, vous avez utilisé la garantie des conservateurs pour euh, votre position en matière d'assurance auto C'est comme s'ils n'avaient jamais lu le rapport Marshall lorsqu'ils prétendent avoir euh, prétendu leurs chiffres sur leurs magazines glacés. Comment les, les conservateurs veulent diminuer dans un cadre postal sans impact dans sa propre circonscription à North Bay, c'est leur plan. Leur plan, c'est d'augmenter partout dans la province. Nous avions un plan important général. Intervention du président. Si j'allais, si cela continue, je vais finalement identifier quelqu'un et avertir tout le monde. Veuillez conclure. Je demande aux députés, comment allez-vous réduire? député de renfrew Nipisson, penbrook vous êtes averti. Comment souhaitez-vous diminuer la prime d'assurance dans une région alors que nous, nous avions un plan pour euh, une réduction généralisée? Il faut se rappeler que c'est son parti qui a fait une promesse et qu'il ne l'a pas tenue. Intervention du président. Ministre des Finances, vous êtes averti. Poursuivez. Les primes d'assurance auto sont 55 plus élevées que dans toutes les autres provinces du Canada. Il y a quatre ans, ce gouvernement avait promis une réduction de 15 et la réduction maintenant, c'est 6,5 même pas la moitié. Ils ont fait un gâchis de ce dossier. Ils ont fait. Ce sont les, les familles d'Ontario qui écapent. C'est la quatrième fois qu'ils avaient annoncé un bureau de l'antifraude. Et leur bilan est gênant, comme ce l'était en 2013. Cette annonce est uniquement des fins électoralistes. C'est le jour de la marmotte, une fois de plus. Pourquoi quelqu'un devrait vous croire que vous allez faire quelque chose dans le dossier de l'assurance auto? Mais les Finances. Et finalement, il s'éloigne de la garantie. Et finalement, on ne sait pas. Nous utilisons vos résultats. Tout ce qu'il fait, c'est s'inspire de ce que nous avons fait. Cisco s'est penché sur ces modifications nécessaires une fois de plus. C'est comme s'il n'avait pas lu le rapport qui nous a permis d'avoir une transformation du secteur pour s'attaquer à la fraude. Intervention du Président, député de Thames Bay James, vous êtes averti. Veuillez conclure. On a annoncé un plan sept volets pour une réduction durable. Nous avons pris des mesures. Les taux ont diminué à 10 à un moment donné. Voilà pourquoi nous allons nous attaquer à la fraude pour appuyer les consommateurs et les victimes, mais non pas les sociétés d'assurance et ceux qui contournent le système député de Niagara Falls, depuis 2013, le gouvernement s'était engagé à euh, diminuer la prime d'assurance de 15 Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis 2013, s'était engagé à diminuer la police d'assurance de 15 Mais vous avez abandonné la population. Je vous excuse. C'était une, une vue à long terme. Vous avez essayé d'enterrer le rapport que même si l'Ontario a le moins nombre d'accidents, on paie les taux les plus élevés. On a entendu un nouveau programme. Il ne cible même pas la réduction. Est-ce que c'est une autre vue à long terme, avant une élection? Ministre des Finances, vice-premier ministre, ministre des Finances, lorsque ce député et ce parti ont eu l'occasion d'agir, de suivre les recommandations. Ils ont voté contre ces mesures qu'on dépose. Ils étaient là et ils ont tourné le dos aux interviens. Lorsque le moment était venu de voter, il faut défendre les interviens. Il faut apporter des modifications structurales. Il faut s'attaquer à la fraude, à ceux qui exploitent le système. Voilà également ce que nous allons faire. Nous allons apporter des modifications au système. Nous allons lutter contre la fraude. Nous voulons nous assurer que les, la prime d'assurance diminuera dans le temps. De retour à la vice-première ministre, votre gouvernement et votre bilan en assurance auto étaient le cas. Vous avez promis de diminuer le taux de 15 et vous ne l'avez pas fait. Donc, votre gouvernement, vous avez ignoré pour mettre fin au taux d'assurance discriminatoire qui qui frappe la population la plus vulnérable. Vous avez dit que les sociétés d'assurance n'allaient pas passer avant le consommateur. On l'a vu avant une élection. Vous faites des promesses en matière d'assurance auto et finalement après l'élection. Pourquoi est-ce que la population devrait vous croire cette fois-ci? des finances, Monsieur le Président, une fois de plus. C'est comme s'ils n'avaient pas lu le rapport Marshall et que ce programme n'allait pas aider voilà ce qu'elles disent, ce que l'on fait ici. Nous voulions avoir un régime de traitement pour ceux qui sont victimes, se fassent traiter immédiatement. C'est d'avoir un, un centre d'examen indépendant qui sera redevable aux sociétés d'assurance et d'avoir un bureau de la fraude pour s'attaquer aux problèmes de la fraude. J'encourage d'appeler ce centre pour s'assurer qu'on met fin à cette activité. Ce n'est pas seulement ceux qui font la fraude, c'est ceux qui accueillent cette fraude et qui paient ces cas, qui doivent être tenus responsables. On s'attaque à ces personnes, on s'attaque à ces frais. Pour s'assurer, nous voulons que tout cela soit mis en vigueur d'ici le printemps prochain. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Minister Chacun devrait être en mesure d'aller au travail, savoir qu'ils seront en sécurité, en milieu de travail et confiant qu'ils peuvent retourner au travail, retourner à la maison chaque jour. Et la violence au travail, y compris l'abus à caractère sexuel, soit prise en compte. Nous savons que la loi a des critères en cet égard. Et le plan d'action en matière de lutte contre l'abus sexuel, le harcèlement. Nous voulons nous assurer que depuis le septembre, que la loi sur la santé et sécurité comprend une nouvelle définition de harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail et les obligations des travailleurs pour s'attaquer à ce fléau. Ces mesures envoie un message important que la violence sexuelle et le harcèlement à caractère sexuel ne sont pas appro appropriés. Ce que le ministre peut faire pour s'attaquer à ce problème en milieu de travail, ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Kitchener Sound de sa question importante, d'un enjeu important. C'est une priorité de la part du gouvernement que les gens soient en sécurité à la maison, en milieu de travail et dans leur collectivité. Voilà pourquoi nous avons un programme à cet égard. En plus des mesures susmentionnées, le plan, le régime met en place une équipe pour répondre aux plaintes. Les inspecteurs de cette équipe mènent, mènent plus de, ont mené plus de 2000 visites et ont émis des contraventions. Nous envoyons un message clair que la violence sexuelle et le harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail ne seront pas tolérés en Ontario. En plus de ces mesures, nous, nous nous engageons à fournir du soutien aux personnes qui sont affectées par la violence dix jours de congé, dont cinq sont payés, au moment le plus opportun. Je voudrais remercier le ministre de son leadership pour ceux qui sont concernés par la violence sexuelle et le harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail et les gens de ma, de, de ma circonscription. Je pense que les travailleurs et les familles ont besoin de temps lorsqu'ils font face à ces situations particulièrement difficiles. Comme le président de la Fédération du travail du Canada, nous savons que les congés permettent aux survivantes et d'échapper aux abus dans une relation. Cela signifie la différence entre la vie et la mort. C'est difficile de comprendre comment le chef de l'opposition et son groupe n'appuie pas cette mesure, y compris toutes les mesures dans le programme 148 qui aideront. Est-ce que le ministre échangeait avec nous les modifications apportées au projet de loi 148? Pour assurer d'avoir des congés de payer en cas de violence. Merci à la députée. Je suis heureux de parler en chambre de l'appui ou des programmes d'appui visés par le projet de loi 148. Tous les employés seront, auront accès à 10 jours de congés, dont 5 seront payés. Nous avons, il y a également des congés. Pour les enfants qui disparaissent, congés de maternité qui augmenteront. Et je voudrais remercier le député d'Aglinton Lawrence, qui est en effet le champion. Nous allons prolonger le congé de paternité de maternité, ou de maternité jusqu'à 18 mois. Et dimanche dernier, deux congés ont été acceptés. Cela a été le cas de la part du gouvernement et ceux qui se sont votés contre par les conservateurs, l'opposition officielle, et on s'attendait. Et Ce que les conservateurs ont fait, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et responsable de l'action en matière de réchauffement climatique. Vous savez l'effet. Il, il faut avoir de la Redevabilité en Chambre. Le ministre n'a pas corrigé sa déclaration. Intervention du président. Le député retira ses commentaires. Soyez prudents. Ce ministre a fait une déclaration erronée que les consommateurs vont couper le financement au TRL, et ça, c'est incorrect. Je voudrais de lire le Star que les conservateurs vont compléter l'expansion du service Go comme le réseau régional express. Une autre déclaration erronée de la part du ministre. Est-ce que le ministre souhaite s'excuser pour sa déclaration erronée parce qu'il a tort? ministre de l'Environnement et responsable de la, des mesures en matière de réchauffement climatique. Quelle occasion. Merci de la question si sympathique. Il n'y a pas de bilan, de, de déclaration à J'ai lu la combine des, de la population, particulièrement la page 66, où il y a une coupe de 12 milliards de coupes. On comprend tous la situation. On sait très bien que c'est là et cela nous interpelle. Qu'est-ce qui sera coupé? Des coupures au régime d'assurance maladie plus qui va donner des médicaments gratuits jusqu'à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'on parle des frais de scolarité gratuits postsecondaires? Vont-ils revenir sur la position sur le salaire minimum à 15 dollars On parle de 12 milliards de dollars de coupes de la part des consommateurs. Les pardon. Ça me promet. Merci. Merci. Au ministre. Vous savez que le bilan du gouvernement en ce qui concerne les faits est douteux. Il y a plusieurs erreurs qui ont ressorti de l'équipe de recherche des libéraux et ça survient à maintes reprises. Les représentants, lorsqu'on on leur met les faits devant eux, ils refusent de rebrousser chemin la Première ministre, a tort lorsqu'elle dit que le plan des conservateurs va couper plus en ce qui concerne le programme de plafonnement et d'échange et que ça va réduire de moins les émissions. Et c'est faux. Et le gouvernement refuse de retirer cette déclaration parce que les faits importent toujours. Ministre, j'allais refiler la question au ministre des Transports, mais puisque la question est au sujet du, euh, de la clarification du carbone et euh, du système de plafonnement et d'échange, je voulais parler de euh, certaines des déclarations incroyables de la part du Parti progressiste conservateur. Vous savez, Patrick Brown a, euh, prétend que des analyses avec son plan Intervention du président. Merci, merci de l'aide, mais je sais ce que je fais. Merci. Titre Le chef de l'opposition officielle prétend qu'il a une analyse qui démontre que son programme de plafonnement et d'échange va faire en sorte euh, que tout va être plus cher en Ontario. Voilà les faits. Intervention du président. Député de Niagara West, Glenbrook, a été averti. Veuillez compléter. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle n'a pas de plan, n'a pas un vrai plan pour réduire les émissions. De mettre une taxe sur le carbone, surtout va nous coûter coûter à tous les Ontariens plus et va en faire plus, moins. Le député de Leeds-Grenville a été averti. Une nouvelle question. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, c'est malheureux que je dois remettre en question le gouvernement libéral deux fois en un seul mois au sujet des conditions des foyers de, euh, des foyers de soins. On a appris qu'une personne de 70 ans a tenté de s'échapper ou il avait été illégalement euh, contraints dans un sous-sol avec plein de souris. Les foyers de soins non autorisés sont souvent un, un endroit de dernier ressort. Ils n'ont nulle nul part où être. Et ce sont des endroits qui sont mal propres et qui, où il y a des conditions déplorables. Il On connaît ont eu connaissance de la situation pendant plus d'un an? Combien de personnes doivent perdre leur vie avant ce que le gouvernement prenne, agisse en ce qui concerne les foyers de soins non autorisés? Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Mais la députée, euh, je comprends la question. C'est une question très importante. Nous nous attendons tous à, à les fournisseurs de soins dans ce types de foyers de soins de fournir les soutiens et, les, et un niveau de qualité de soins qui reflète la nature de ce type de foyer de soins qui soit des normes les plus exigeantes. Nous dépendons sur nos partenaires municipaux qui ont cette responsabilité pour assurer l'exécution de la loi et des arrêtés municipaux, les protections qui sont nécessaires. Mais ceci étant dit, Monsieur le Président, je sais qu'il y a eu un incident il n'y a pas si longtemps en ce qui concerne un foyer de soins et des, un foyer de soins à Scarborough et où le, il y a eu la participation du ministère, mais c'est une situation que j'ai demandé au ministère de se pencher sur la situation, d'évaluer les risques complémentaires au ministre des euh, services communautaires et gouvernementaux. J'ai demandé au ministre d'agir en ce qui concerne les foyers de soins, et dans sa réponse, le ministre a répondu qu'elle qu agit sur tous les fronts, mais qu'elle... Euh, il euh, ne, ne, ne semble que la première ministre ne comprend pas ses obligations. ça jours plus tard, une personne a tombé de son lit et est mort dans un foyer de soins à Toronto. Un autre problème, c'est qu'on ne sait pas combien d'autres personnes vulnérables meurent dans ces conditions déplorables. Une personne avec la démence a tombé en bas des escaliers dans, son, dans le foyer de soins et on n'a plus revu. La situation, l'incident n'a jamais été signalé à la police. Monsieur le Président, il ne semble pas qu'il y ait un ministre qui semble aborder la question ou s'attaquer au problème. Est-ce que la vice-première ministre va nous dire quelles sont les prochaines étapes que le gouvernement entreprend pour s'assurer que les plus vulnérables ne vivent pas et ne meurent pas dans des situations absolument déplorables? Veuillez vous asseoir. Ministre, ministre des Services communautaires, des Services sociaux. Pour préciser, la députée, les responsabilités de mon ministère, c'est en ce qui concerne les handicaps en ce qui concerne le développement entre les âges de 18 et 64 ans. Et je suis ravi de parler de, du renforcement de notre surveillance de mon ministère en ce qui concerne ces établissements. Premièrement, notre gouvernement a des contrats avec des agences dans la collectivité. Intervention du, euh, du président. Vous compléter les contrats avec plusieurs agences, 360 partout dans la province, qui ont ensuite des contrats avec d'autres agences qui fournissent des foyers de soins. Le député de Hamilton-Mountain a été averti. Ces foyers de soins sont pour des gens avec des problèmes de euh, d'handicap en ce qui concerne le développement et on a des, des pistes pour des gens vulnérables et des gens qui ont des dossiers criminels. On a des procédures et des lignes directrices pour la sécurité pour les, tous les individus qui sont appuyés par les agences. Merci. Député de Davenport, merci. Ma question est au ministre des Transports. Je pense que ce, cela va sentir que la façon qu'on se déplace pour les différentes choses qu'on doit faire a une incidence sur l'environnement. En 2015, le secteur des transports a contribué à 37 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on doit agir. Je sais que notre gouvernement entreprend plusieurs étapes pour réduire les émissions. Une façon qu'on y procède pour réduire les gaz à effet de serre, c'est d'investir dans des types de, euh, de navetages et de déplacements, tels que les vélos et la, euh, la marche à pied, j'ai demandé le ministre à savoir comment il aide et appuie les gens qui prennent le vélo pour leur déplacement. Est-ce qu'il pourrait nous donner plus d'informations sur cette annonce qui a été faite hier? Je voudrais remercier le député de Davenport, non seulement d avoir, d avoir, de nous avoir accueillis dans sa communauté hier, mais aussi pour le, tout le militantisme qu'elle effectue auprès de sa collectivité. Je voudrais aussi saisir l'occasion de remercier le ministre, la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour tout son ouvrantisme envers la communauté des cyclistes en Ontario. Il y a quelques semaines, on a annoncé 42,5 millions de dollars pour le programme de euh, navetage à vélo. Et depuis ce temps-là, il y a des choses qui ont changé. Suite à notre système de plafonnement et d'échange du carbone, on a pu doubler le financement pour nos partenaires communautaires. Avec ce programme, nous avons annoncé que nous allons fournir 93 millions de dollars pour appuyer des projets de cyclisme à vélo dans plusieurs 120 communautés de l'Ontario et à Toronto. Va ils vont recevoir plus de 22 millions de dollars, 25 millions de dollars pour appuyer des mesures d'infrastructure de vélos dans la, la ville. Député de Davenport, c'était réellement un événement très enthousiasmant. Je sais qu'à Toronto, ça va permettre de créer un réseau pour les vélos qui sera sécuritaire. Et j'espère que plus de gens vont choisir d'utiliser le valo pour leurs déplacements à l'avenir. On a parlé de notre plan d'action contre les changements climatiques. C'est parce qu'il y a euh, quelques temps, maintenant, que les, le Parti progressiste conservateur a dévoilé leur garantie aux gens. Dans cette garantie, ils ont été très clairs pour dire qu'ils ne garantissaient rien en ce qui concerne l'environnement. Il n'y a aucun programme pour faire en sorte que, que l'Ontario soit plus sécuritaires, plus propres et en meilleure santé. Au lieu, ils ont démontré leur plan de vouloir apporter des compressions dans notre programme. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de notre plan d'action pour réduire les émissions et comment et quelles sont les différences avec le plan de l'opposition officielle? Merci. Je remercie la, la députée de Davenport. Au sujet de sa question, je vais être très clair, les investissements de 93 millions de dollars pour l'infrastructure de vélo dans tous les coins de la province, qui comprend dans la circonscription du chef de l'opposition officielle, seraient assujettis à des compressions si le parti de l'opposition officielle de, viendrait au pouvoir. De ce côté-ci, nous savons que de réduire ou d'atténuer notre plan d'action en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pourrait entraîner une élimination des investissements dans les véhicules électriques ainsi que d'autres projets d'infrastructures tels que les trains Go, mais autres que les 92 ou les 6 milliards de dollars qu'ils devraient apporter de compression dedans, ils trouver, ils auraient besoin de trouver un 6 milliards de dollars de plus. Dans d'autres programmes, nous, nous allons continuer d'investir dans les programmes qui sont nécessaires aux Ontariens et d'assurer la qualité de vie des Ontariens dans cette province. Député de Kitchener. Canastoga. Ma question au ministre des Transports. Avec la garantie aux gens, de montrer que les naveteurs en Ontario, que les villes qui ont le plus de congestion, que cela aurait de l'air si les, le gouvernement les appuierait pour réduire la congestion. Les gens de Toronto sont frustrés alors qu'ils attendent dans leurs voitures. Ils sont ils n'en peuvent plus des délais dans des projets d'infrastructures tels que celle euh, le métro à Scarborough. La garantie aux gens propose de financer le 1 milliard de dollars de la ville de Scarborough. Le ministre de l'Éducation a été averti. Veuillez compléter. Encore une fois, la garantie aux gens propose de payer le 1 milliard de dollars de financement pour les prolongements du métro à Scarborough, ainsi que les coûts que les libéraux refusent de payer pour qu'on puisse bâtir ce projet d'infrastructure immédiatement. Est-ce que la ministre pourrait nous dire de quel côté il est en ce qui concerne la construction du métro de Scarborough? Monsieur le Président, je trouve que c'est absolument fascinant qu'on pose cette question. Et c'est la, la, la même émotion que je ressens alors que le député de Leeds-Grenville a demandé qu'on s'excuse de ce côté-ci en étant un résident de Toronto et de Hamilton, et qui a vu toutes les choses, les améliorations qu'on a apportées en ce qui concerne les transports le transport en commun suite aux décisions mal avisées de la part du gouvernement conservateur du passé. Je voudrais savoir quand est-ce qu'ils vont s'excuser pour avoir mis un terme au projet du, euh, de métro de greenton Je voudrais savoir quand les par le Parti, le parti progressiste conservateur euh, vont s'excuser pour avoir vendu le payage à un consortium espagnol en ce qui concerne l'autoroute 407. Je voudrais aussi savoir, le député de rouge de Rivière-Rouge-Scarborough et sa position en ce qui concerne le métro de Scarborough. Intervention du, du Président. Veuillez vous asseoir. Au ministre, lorsque je suis debout, vous devez vous asseoir. Complémentaire, le métro, les gouvernements libéraux, RAL a joué une partie partisane avec cet enjeu. Les gens qui utilisent le transport en public n'en peuvent plus en ce qui concerne les décisions qui sont prises par le gouvernement libéral. Il est temps que cela change à s'engager à 5 milliards de dollars pour bâtir des euh, métros partout dans la région de Toronto. Il est temps que le gouvernement Lee-Win euh, arrête de, euh, de trouver des excuses et agisse finalement tous les projet d'infrastructure aurait dû avancer, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs délais. Est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi son gouvernement n'a pas pu appuyer les projets d'infrastructure dans la grande région de Toronto que les Ontariens méritent? Moi, je suis déterminé à savoir ce que ce député et ce gouvernement... Ce parti de l'opposition officielle vont s'excuser pour avoir voté contre tous les budgets libéraux qui ont investi dans plus de euh, trains GO dans la région de kitchener waterloo Je veux savoir quand ils vont s'excuser lors de la dernière campagne d'avoir de, de, tergiversé sur le projet de train léger à Ottawa. Et quand ce parti aura le courage de prendre la parole et d'admettre aux Ontariens ce que vous allez réduire pour que… Euh, comment vous allez justifier la page 76, les 12 milliards de compression Est-ce que ça va être les hôpitaux, les projets de transport, les écoles? Ayez le courage. Patrick Brown ait le courage de dire aux Ontariens. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Un autre appel au ministre et à tous les députés. D'être respectueux, de nommer les titres des circonscriptions seulement et non pas Une le nom de des de personnes. Nouvelle question, député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Services à l'Enfance, Rebbie Ranger. C'est un enfant de 10 ans aux prises avec, prise avec l'autisme et avec d'autres besoins complexes. Il devient très violent avec lui-même et les autres, à la suite de convulsions, il, était, il est allé à l'hôpital pendant 24 jours durant ce moment. Il n'a pas eu de traitement parce que l'hôpital lui a dit que c'est en lien avec l'autisme. Il a eu son congé hier, ou, vendredi dernier. Et sa mère, on lui a dit qu'elle était euh, laissée pour compte. Cette famille est en crise et elle a besoin d'aide. Est-ce que c'est le type de service que le ministre a promis aux familles? Oui. Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, je voudrais remercier la députée d'enfance de sa question. Comme la députée le sait, lorsqu'il s'agit des services à l'autisme et d'aider les familles à avoir du succès, nous avons fait tout ce qu'on a pu de ce côté-ci pour mettre de l'avant un plan pour les Ontariens d'assurer que les jeunes personnes ont les services qu'ils ont besoin. Nous nous sommes engagés cette année à pr présenter un plan qui permettrait de changer les services d'autisme en Ontario. Et nous savons que tout le monde se penche sur ces initiatives. Nous allons créer 16 000 nouveaux espaces en Ontario pour ces gens. Ce que nous voulons faire, c'est de remettre de la confiance et de la cohérence dans le système pour s'assurer que les familles ont des choix lorsqu'ils ont recours à ce type de service. Je pense que si sa mère avait le choix, son fils serait resté dans cet établissement et aurait les traitements nécessaires. Cette mère a six autres enfants qui ont dû être retirés de la maison pour qu'elle puissent assurer leur sécurité. Remy et sa mère sont dans une maison où tout doit être barré pour euh, assurer la sécurité des enfants. De prendre soin de Remy, c'est une tâche qui exige euh, des soins de 24 heures par jour. Il se fait mal à lui et aux autres. La situation euh, est trop difficile pour eux de gérer quest ce que le ministre va faire pour s'assurer qu'ils ont de l'aide et du soutien immédiatement pour les retirer de cette situation de crise. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, Monsieur le Président. Nous avons présenté un investissement dans les services à l'autisme pour créer 16 000 nouveaux espaces pour eux. Et la députée d'en face a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire pour aider les familles en Ontario? Monsieur le Président, nous avons présenté un plan pour permettre aux parents de choisir des services directs ou d'avoir un financement direct. La question que je voudrais poser aux néo-démocrates, est-ce qu'ils sont d'accord avec le choix de financement direct? Mais ils ne sont pas d'accord avec. Et maintenant, nous allons aller de l'avant avec un financement direct. Intervention du président. Si je savais qui était la personne en cause, il y aurait des avertissements peut-être. Monsieur le Président, nous avons mis de l'avant un plan permettant aux familles de choisir de recevoir l'argent et d'obtenir les services dont elles ont besoin. Il est tout à fait clair que le NPD n'est pas d'accord avec cette option de paiement direct. Il faudrait que cela se sache une option que les parents réclament depuis des dizaines d'années en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Ma question, au ministre des Finances. Nous savons il y a des enjeux continus dans l'assurance. Euh, l'industrie de l'assurance automobile et la fraude. Il y a eu un rapport euh, d'enquête sur cette question. Euh, la fraude cause 1,6 milliard de dollars en pertes chaque année. C'est un enjeu sérieux en Ontario pour tout le monde. Chez moi à Scarborough Aging Court, particulièrement pour les aînés qui doivent vivre avec ces tarifs d'assurance bien élevés. J'ai parlé à plusieurs reprises de cette question. L'Ontario a un des taux d'accident des, des plus bas de tout le pays et il faut agir pour se pencher sur cet enjeu. C'est pourquoi je suis heureuse que ce gouvernement établisse un bureau de la fraude. Pourriez-vous nous parler de, du bureau des fraudes graves euh, qui sera établi. Merci. Merci à la députée de Scarborough-Jenkinson qui a défendu euh, de manière soutenue euh, les, le bureau antifraude. Je voudrais remercier mes collègues également de leur appui. Nous allons combattre la fraude criminelle avec donc ce bureau euh, antifraude. Et le mandat et la portée de ce bureau sert de protéger le public d'abord et de limiter les pertes euh, essuyées par les victimes et de recouvrir euh, l'actif perdu. Il s'agit de mettre de l'avant une équipe d'enquête, de poursuite dans les cas de fraude graves euh, des fraudes provenant de d'assurants, de courtiers, de fournisseurs, de services de cliniques, de praticiens de la santé et de services de collision, de réparation, par exemple, les dépanneuses, euh, les Et nous allons aller de l'avant dès le début de 2018. Merci, M. le Président. Question supplémentaire au, au ministre de nouveau Moi aussi, je suis heureux d'entendre parler de cette, cette position quant à, à, à la fraude. Je suis heureux de savoir que le gouvernement demeure engagé euh, à combattre les euh, fraudeurs et particulièrement euh, dans la conjoncture actuelle où quelques mauvais joueurs euh, causent des hausses de tarifs euh, importants. Je sais que les victimes d'accidents de la route sont souvent pris entre les compagnies d'assurance et le système juridique, ce qui cause des délais pour les soins et les, le temps de remise sur pied. C'est pourquoi il faut s'occuper des citoyens qui sont victimes de ces euh, fraudes et d'accidents également. Merci beaucoup et aux députés de Brampton West, merci euh, du travail acharné euh, qu'il a mis dans ce domaine. Nous apportons des changements, des changements, des changements à la façon dont les victimes sont traitées. En cas d'accident, on met les victimes d'abord et avant tout et euh, tous les citoyens. Pour adopter donc un système de mise en œuvre euh, de soins et pas euh, d'argent. Nous voulons euh, pouvoir euh, mettre un système qui soigne immédiatement ceux qui euh, souffrent de blessures légères suite à un accident. Et il faut qu'il y ait une évaluation indépendante des euh, euh, réparations à faire par un centre indépendant, car Lorsqu'il y a de la fraude, ce sont les citoyens honnêtes qui finissent par payer la facture et nous allons combattre cela. Je remercie mon collègue qui lutte euh, contre cet enjeu. Merci, le député de Whitby-Oshawa. Ma question s'adresse au ministre de Santé et Soins de longue durée. C'est l'anniversaire de la troisième lecture du projet de loi 9 euh, visant à modifier la loi euh, sur euh, les soins de santé de longue durée qui avait a, euh, reçu euh, une approbation anonyme concernant les services de réadaptation euh, suite à des chirurgies euh, chez les patients euh, de moins de 65 ans euh, qui ont vécu un accident cardiovasculaire. Mais malgré, malgré cela, pourquoi et, et faut il faut-il que ces euh, citoyens euh, attendent des services et ne reçoivent pas les soins dont ils euh, ont besoin. Nous mettons en œuvre le projet de loi 9, un projet de loi privé qui a été mis de l'avant par mon collègue d'en face et je suis heureux et de son intervention solide à cet égard. Nous sommes engagés à offrir des services de physiothérapie, de l'appui des services à ceux qui ont souffert donc un accident cardiovasculaire, d'améliorer l'accès aux soins du services afin que les résultats soient meilleurs. Au bout du compte, Monsieur le Président, nous savons que ceux qui ont vécu un ACV vivent des défis importants, et c'est pourquoi cette loi, nous la mettons en œuvre à la lettre, Monsieur le Président, et cela fera une différence dans leur vie. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Au cours des 14 dernières années, ce gouvernement libéral n'a pas été à la hauteur des attentes des ontariens quant aux soins de santé. Les patients qui sont en récupération après un ACV qu ont entre, qui ont entre 19 et 64 ans attendent depuis des années que l'on mette en œuvre ce projet de loi. Va-t-on agir aujourd'hui pour offrir des services aux Ontariens de 19 à 64 ans. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que cette loi ait été promulguée maintenant, ce projet de loi. Et dans la plateforme, ce qu'on a décrit comme étant un investissement historique en santé, ce n'est pas le cas. C'est un investissement, un engagement sur 10 ans d'1,9 milliard de dollars, Monsieur le Président. Et c'est la méthode, la même méthode qui a été utilisée euh, notre, euh, par euh, bien des gouvernements. Notre investissement en, dans les soins de santé mentale depuis une dizaine d'années dépasse les 10 milliards de dollars. C'est cet investissement-là qui est historique, Monsieur le Président. Alors je demande à ce député de l'autre côté, va-t-il donc... Euh, appuyer notre euh, promesse de mettre plus de 10 milliards de dollars euh, dans la santé mentale, Monsieur le Président. Nous avons une euh, motion différée sur euh, la troisième lecture du projet de loi 142, loi modifiée à la loi sur le privilège dans l'industrie de la construction. C'est un vote différé. Cinq minutes. Tous les députés, veuillez vous asseoir. Le 4 décembre 2017, on a proposé la troisième lecture du projet de loi 142. Tous ceux qui sont pour, levez-vous. Mr. Mr. Del Duca, Mr. Sandals, Mr. Susan, Mr. Susan, Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Bardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Madame Mr. Codd, Mr. Dixon, Mrs. Mangas. Mr. Crack, Mr. Dixon, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Jasson, Mr. Zimmer, Mr. Mrs. Albanese, Mrs. Albanese, Harris, Mr. Milch. Mr. Milch, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mrs. Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Mr. Rinaldi, Ms. Mr. Hilliard. Mr. Hilliard. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Huntley. Mr. Cloud. Hunt Mr. Cloud. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. McLeod, Mr. McLeod, Mr. McLeod, Jones. Mr. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakubaski. Mr. Yakubaski. Mr. Mr. Miller Perry Samuscoke. Mr. Miller Perry Samuscoke. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Thomas. Mr. Thomas. Mr. Euro. Mr. Euro. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano, Mr. Romano. Mr. Osterhaus. Mr. Osterhaus. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Martos. Mrs. Martos. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mr. Pedapissi. Mr. Pedapissi. Mr. Cope. Mr. Cope. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Van Ta. Mr. Van Ta. Madam Gelina. Madam Gelina. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Miss Satlin. Miss Satlin. Miss Taylor. Miss Taylor. Mr. Nattischa. Mr. Nattischa. Miss Fife. Miss Fife. Miss Forster, Miss Forster, Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Miss Gradsky. Miss Gradsky. Mr. Gates. Mr. Gates. Miss French. Miss French. Mr. McClure. Mr. McClure. De ceux qui sont contre, levez-vous pour qu'on compte vos voix. 86 pour, 87 pour, contre, zéro. Les pour euh, ayant 87 voix et les contre ayant zéro voix. J'annonce je, je maintenant que le projet de loi est adopté. Maintenant, une vote différé pour ce qui est de la, euh, du projet de loi 175, euh, la cloche 5 minutes. En novembre 2017, Madame Lalonde a proposé la deuxième lecture du projet de loi 175, loi mettant en œuvre les mesures concernant les services policiers, les coronels, les laboratoires médico-légaux et dictant, modifiant, abrogeant certaines autres lois abrogeant un règlement. Monsieur delany a proposé à ce que l'on passe aux voix tous ceux qui sont pour la motion, levez-vous afin que on compte vos voix. Mr. Sanders, Susan, Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hodges, Mr. Rabınız, Chirulli, Mr. Shirelli, Mr. Mr. Cole, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Bardinetti, Mr. Mr. Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Ballard, Mr. Coteau, Hunter, Mr. Leo, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangan, Mrs. Mangas, Mr. Crack, Mr. Crack, Ms. Domerley, Mr. Dominic, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow, Ms. Jassy, Mrs. Jasper Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese, Ms. Albanese, Ms. Nydu Harris, Nydu Harris, Mr. Milch, Mr. Milch, Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Mr. Mr. Dong, Mr. Dom Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala, Ms. Koala, Ms. Molly, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Ronaldo, Mr. Ronaldi, Ms. Reneel, Ms. Renil, Madame de Rosier, Ms. DeRosier, Mr. McLaren, Mr. McLaren. All uh, those opposed, please rise. Ceux qui sont contre, levez-vous pour qu'on vous voie. Mr. Hardeman. Mr. Mr. McCloud. Mr. Mr. Mr. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidellis. Mr. Fidellis. Mr. Yakubowski. Fidelli. Mr. Yakubowski. Mr. Mr. Hillier, Mr. Hillier, Mr. Miller-Perry-Samuscoke. Mr. Miller-Perry-Samuscoke. McNaught. Mr. McNaughton. Mr. McDonald, Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barry. Mr. Barry. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Osterhaus. Mr. Mr. Osterhaus. Mr. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Marto. Mrs. Marto. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mr. Pedapies. Mr. Pedapies. Mr. Cote. Mr. Cote. Mr. Cho. Mr. Cho Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Mr. Vanton, Mr. Vanter. Madam, Madam Jelena. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Mr. Taylor. Taylor. Mr. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Forster. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. French. Mr. French. The ayes are 49. The nays are 39. The ayes being 49. The nays being 39. I declare the motion carried. Madam Lalonde has moved second reading of Bill 175, an act of implement measures with respect to policing, coroners, and forensic laboratories, and to enact, amend, or repeal certain other statutes and revoke the regulation. Is it the motion? Is it the pleasure of the House the motion carry? No. I heard a no. All those. In favor, please say aye. aye. All those opposed, please say nay. nay. In my opinion, the ayes have it. Call in the members. This will be a five minute bell. Same vote. I heard a no. lecture du projet de loi 175 en mettant en œuvre les mesures concernant les services policiers, les coronaires et les laboratoires médicaux légaux et dictant, modifiant ou abrogeant certaines autres lois et abrogeant un règlement. Tous ceux qui sont pour, levez-vous, qu'on compte votre voix. M. Mr. Nacken, M. Mr. Nack, Mr. Bradley, M. Del Duca, M. Sanders M. Sousa, M. Matthews, M. Mr. Hoskins, M. Mr. Mr. Shirelli, M. Dugan, M. McCharles, M. McMeekin, M. Takar, M. Cole, M. Mr. Cole, Mr. Mr. Bardinetti, M. Mr. Delaney, M. Dillon, M. Ballard, M. Moridi, M. Coteau. Mr. Coteau, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Ms. Hunter Mr. Leo, Mr. Leo, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Codri, Mr. Kodri, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mr. Crack, Ms. Dommerlin, Ms. Ms. Ms. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Moro, Ms. Jasset, Mr. Mr. Zimmer, Ms. Albanese, Ms. Naidu Harris, Mr. Milcher, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Ms. Renil, Mr. McLaren. Mr. McLaren. Levez vous a qu'on contre Vouvoir Mr. Arnold Mr. Mr. Clark Mr. Fidelli Mr. Fideli. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Hilliard, Mr. Mr. Mr. Miller Perry, Mr. Miller, Perry Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Mr. Thompson, Mr. Thompson. Mr. Barrett Mr. Barrett. Mr. Mr. Mr. Mr. Smith Mr Bailey Mr, Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Harris Mr. Nichols Marteau Mr. Mr. Mr Nichols. Mr Cho monsieur Bisson on. Mr. Vanton. Mr. Jelena, and and Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Ms. Satlin. Ms. Ms. Taylor. Ms. Taylor, Ms. Taylor. Mr. Natasha. Mr. Natyschak, Mr. Natyschak, Ms. Fife. Ms. Fife. Forster. Hors, Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. 9 contre 39. Les pour ayant obtenu 49 et les contre 39 fois, je déclare que la motion est adoptée de deuxième lecture du projet de loi. Nous passerons donc en troisième lecture, euh, ministre de la Sécurité et des Services de correctionnels. J'aimerais donc euh, proposer que l'on euh, passe donc euh, en troisième lecture. Monsieur le Président, je veux. Présentée. Je sais que c'est déjà femme et une amie à moi. Alice McCarran est ici de Nouvelle-Écosse. Nous avons été à l'université ensemble et elle travaille pour le premier ministre en Nouvelle-Écosse elle est euh, ici pour nous rendre visite. Bienvenue. S'il n'y a pas d'autres votes différés, nous ajournons jusqu'à 3h, heures, 15h heures donc cet après-midi.